C'est ce que je veux dire. C'est que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que que je que je Les moi ce peuple, embrassons-le. De la bureau, vous Mon frère, il Si vous avez vous La feuille c'est très dangereux. Moi, demain, parce que il faut faire très attention. Sénégal, le peuple qui nord, il faut que ce Sénégal soit un peu plus le Sénégal, Le peuple, est ce je sais de de Qui est-ce qui de la Pour de la il qui le qui si vous avez des gens qui ont vous pouvez que vous avez des gens des gens qui ont Vous pouvez vous parce que voilà pour nous-mêmes, Sénégalais, colonisateur, baigne au fond du Sénégal, Dieu ne nous commande qui, c'est pas possible. Bon, on est là dans le cadre de la peine, nous sommes ici, l'un et l'autre, ce peuple-là, on les tue, mais on les déshonore pas. Nous le dit au président de la République Sénégale, nous avons ko que nous avons dit que nous nous avons dit nous si vous avez le président Aboulaïwad a le 23 juin, La est-ce vous et particulièrement notre coalition ce n'est pas possible, Je veux que vous je sais que les qui se réunissent avec les qui se réunissent, ils nous ne pas Nous en Nous avons nous différents chemins de nous nous avons besoin de Quelles que soient les calomnies dans la presse et qui sont fausses, vous ne pouvez pas. Je vous parle en tant que frère. Moi, je suis ce que je qui Je suis Les de, cette liste. Vous avez le de vous ce conseil constitutionnel. que ce que je Je suis de de en tant que ton frère, je ne parle pas au Président de la République. Les Sénégalais tu veux faire, c'est que tu veux dire solennellement candidature, troisième veux dire la 3 candidature Président de la République du Sénégal. Je veux ce que je au Conseil constitutionnel. Ce que je conseil constitutionnel, Il faut il faut le dissoudre, parce que nous avons une bonne solution au Sénégal. nous avons des difficultés. vous n'en avez pas besoin. Donc. Je le Sénégal de un je Sénégal Vers les années 1700, fin années 1700, 1800, devant y nous avons Nous avons Am un globe. Nous avons parlé Nous avons parlé de mon de pour de Nous Nous avons on a fait des qui fait fait des Ne qui ont qui fait qui fait qui fait je compasse xelam maiko mouné ngour deugle amna solo mais fi ma pour me fallu fi nek bour deret di tour ci diolof il est le premier dans l'histoire du Sénégal à ce que je sache moi abandonner le pouvoir pour que son peuple soit massacré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 vous nga de mais ne de pouvoir parce que klifa kenn mais ne de me bugue, comme tous les présidents Yifidjar viennent par la grande porte si je te il une petite porte qui la grande porte c'est il est passé par la grande porte il est passé par la porte, Abdou Diouf il est est il est passé par la grande porte il est venu les gens qui politiques, Mon nom, civiliques, des gens qui ont fait qui ont fait des gens qui ont fait des ont est des par la grande porte. ont les malais les en tant que ton frère, Macky Sall que nous sa par la grande porte. par la grande porte de ce pays. Moi, message, ce ce je sais ce est malheureux? Et qui est-ce qui est malheureux? Qui est qui est malheureux? est Je si qui sont malheureux. Vous avez des gens qui sont malheureux. Vous avez des mais Vous mais la vérité finira par triompher. Voilà le message que je voudrais te lancer, mon jeune frère Macky Sall, en croyant que tu m'auras bien entendu.